Jésus est vivant, Jésus est puissant, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oh, Jésus est glorieux, Il est le grand médecin, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Oh, et le vent? Alléluia, oh élevant Jésus, élevant Jésus, élevant Jésus, Amen, Alléluia, Jésus est ici, il veut te parler, Alléluia, Amen. Le Seigneur nous bénit sèchement. vent nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 85, psaume chapitre 85, nous lisons la parole du Seigneur, psaume chapitre 85, psaume chapitre 85, nous lisons la parole de Dieu. « Tu as été favorable à ton pays, ô éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu, de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Tiriteras-tu contre nous à jamais Prolongeras-tu ta colère éternellement Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie, oui, son salut est près de ceux qui le craignent afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Les cheveux de vos têtes sont comptés, dit le guide, Toi, notre Père, et nous sommes heureux et reconnaissants, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Oh Dieu, pour ton amour à notre endroit et pour cette grâce que nous avons trouvée devant ta face encore aujourd'hui de pouvoir nous retrouver dans ces lieux, Père, où nous pouvons exprimer notre amour au travers des chants et des cantiques à ton endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci réellement, Père oh Dieu, d'avoir touché encore nos cœurs, d'être encore parmi nous, mon bien-aimé Père, oh Dieu, et que d'inspirer encore des chants que nous pouvons chanter avec autant d'amour, mon Soba. Sois béni et sois glorifié, mon Roi. Tu es vraiment le Dieu vivant. Tu es vraiment palpable, mon roi et nous te sommes reconnaissants de tout notre cœur nous réalisons combien nous sommes un peuple privilégié Seigneur de marcher avec les dieux très haut Seigneur dans un moment de trouble mais tu es toujours présent mon sauveur tu es réellement notre appui certain mon seigneur nous te remercions vraiment de tout notre cœur mon roi merci réellement pour ce jour que tu as permis aussi père au dieu où nous pouvons avoir un jour comme celui-ci Seigneur où ton peuple rassemblé père au dieu dans un lieu où nous pouvons communier ensemble mon bien-aimé père et que toi tu es aussi parmi nous mon seigneur nous pensons aussi à tous nos précieux frères et sœurs qui sont aussi connectés, bénémoines Père Tibisson, ce jour. Là où ils sont, mon bénémoine Père, qu'ils soient aussi bénis, n'est aussi par toi, mon bénémoine, Père oh Dieu, qu'ils soient aussi fortifiés, Père au oh Dieu. Ceux qui sont dans les îles, mon bénémoine, Père Tibissant, dans les contrées, aussi lointaines, mon roi. Peu importe, mais tu le connais, Père oh Dieu. Nous prions pour qu'ils soient aussi bénis et protégés aussi par toi, Père. Ce aussi par ta main puissante, mon roi. Nous te disons merci encore pour chaque antiquité chantée, bénémoine, Patibisson, Dieu. Nous sommes heureux, béné parce que tu es vraiment le Dieu. Et qui manifeste encore la grâce parmi nos pères et les dons aussi mon béni mon père tu puissants sois béni encore mon béni père oh Dieu bénis ton peuple mon sauveur soutiens nous encore en cette soirée mon Père Saint car nous avons vraiment besoin de toi nous te remercions pour tout ce que tu fais Seigneur car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint Jésus Christ Amen qu'il soit béni notre Père Céleste qu'il soit glorifié pour sa fidélité à notre endroit que Dieu vous bénisse au pouvez vous asseoir il est bon de louer l'éternel notre Dieu, comme il le disait dans le livre d'Esaïe, « Consoler, consoler mon peuple, il est le consolateur des affligés. C'est celui qui nous soutient, c'est celui qui nous fortifie. Quand nous sommes faibles, sa main nous sert d'appui aussi et nous tient par sa main, afin que nous puissions vraiment nous relever et qu'il nous dit aussi, prends courage. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. » qu'ils vous soutiennent et qu'ils vous font ici. Comme nous le disons souvent, chaque jour qui passe, nous rapproche toujours de la venue de notre Seigneur. Et nous l'avons chanté effectivement aussi de tout notre cœur que si tu viens, donne-moi la main et, et certainement que nous rentrerons chez nous. Allons, allons, allons chez nous. Nous avons un chez nous, dont nous avons l'assurance que c'est vraiment chez nous et que nous sommes aussi certains qu'il y a quelqu'un il nous attend aussi là-bas et ce n'est pas un étranger pour nous, mais c'est quelqu'un que nous connaissons et nous ne tromperons pas d'adresse. Lorsque nous partirons, nous sommes sûrs et certains de là où nous irons. Qu'il soit donc béni pour cette grâce et privilège qu'il nous a vraiment accordé de pouvoir avoir aussi cette certitude aussi. C'est pour ça que, étant sur cette terre, au fur et à mesure que nous avançons avec lui, nous... Le connaissons encore davantage et de plus en plus aussi notre certitude et assurance en lui s'enracine encore davantage. Alors nous pouvons nous écrire que peuvent donc nous faire les hommes et même le monde également aussi. Si donc Dieu est avec nous et pour nous et qui pourra donc être donc contre nous, nous le remercions vraiment pour... C'est privilège de pouvoir réaliser les paroles aussi précieuses qu'il a voulu nous donner parce que s'il ne les avait pas prononcées, nous n'aurions pas en fait un appui sur lequel on pouvait s'appuyer dans notre temps de détresse. Nous le remercions d'avoir eu à pouvoir également aussi prononcer la parole pour que nous puissions trouver un appui hein, dans le moment le plus donc difficile où lui-même réellement aussi nous témoigne que il est aussi fidèle à sa parole. Lorsqu'il déclare une chose, il veille, comme il a dit effectivement aussi à Jérémie, « Je veille donc sur ma parole, afin de pouvoir l'accomplir. » Il donne aussi, il reprend, « Que son Saint-Nom donc soit béni et glorifié. » Nous le connaissons, notre Dieu, dans sa bonté, dans son amour, mais s'il a décidé de faire ce qu'il veut, nous disons simplement que son Saint-Nom soit béni. Notre sœur Charlie, donc l'épouse de notre frère Justin, a perdu donc sa maman hier. Donc euh, sa maman donc, euh, est décédée et, et la sœur est vraiment dans une situation très douloureuse parce que je crois qu'elle désirait tant et espérait aussi revoir sa mère et que puisse aussi passer quand même des moments ensemble. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il connaît lui-même les nombres de jours qui nous sont impartis. Et nous avons aussi le désir dans notre cœur que nous puissions voir aussi ce que nous aimons, Et surtout nos parents, c'est que si nous avons laissé aussi loin. C'est vrai que bien qu'étant loin, mais le cœur est toujours là parce qu'ils sont aussi importants pour nous. Et comme nous l'avons aussi dit aussi, une mère c'est un livre. Et quand elle part, c'est aussi un livre qui se ferme. Nous prions pour notre sœur, afin qu'elle soit aussi consolée. Aussi, notre frère Justin aussi, qu'il soit aussi consolé. Aussi, toute la famille entière, que le Seigneur le console. Nous allons donc prier. T'as de repères et précieux, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce. Rédisant ton autorité à toi. Et que certainement nous voyons que ta parole est vraiment la vérité. Tu as dit que tu as été tiré de la poussière. Tu retourneras certainement à la poussière, mon sauveur. C'est pourquoi que nous revenons encore devant ton trône de grâce avec notre soeur Charlie Père. Et qui vient de perdre sa propre maman, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le cœur attristé, perturbissant la douleur au plus profond de son cœur. Nous brillons, toi qui console mon Père. C'est vrai, c'est douloureux quand on peut l'entendre pleurer, Seigneur, oh Dieu, le cœur déchiré, mon bien-aimé, pas mais nous implorons ta grâce pour consoler notre soeur, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que dans un moment comme ça aussi, Père Saint-Dieu, qu'ils puissent aussi tourner le regard vers toi pour réaliser que tout ce que tu fais pour ceux que tu aimes, Seigneur, c'est aussi pour leur bien. Et c'est vrai que la douleur et la mort aussi, Père Saint-Dieu, qui, qui frappent aussi, ce sont des moments tellement difficiles. Mais j'ai a besoin de toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, comme aussi notre frère Justin et les restes membres de la famille aussi, Seigneur, là sont aussi perturbés en France. Mais Seigneur, tu es les dieux, assis en Afrique, là-bas, Tubissant, là où les corps se trouvent, mais tu es les dieux qui pensent les blessures et console aussi, Père. Nous te supplions nous t'implorons la grâce, mon roi, de pouvoir aussi les aider. Que tu sois béni et glorifié pour tout ce que tu fais. Sois glorifié encore ce soir, mon Seigneur béni, Père puissant. Tu donnes et tu reprends. C'est ton autorité à toi, c'est ton droit, Père. Mais nous te remercions pour ce que tu fais, Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, que le Seigneur, notre Dieu, soit donc glorifié dans toutes les décisions qu'il peut donc prendre. C'est pour ça que nous réalisons que la parole de Dieu dit toujours la vérité, parce qu'il dit qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Parce que quand on est dans une maison de joie, on voit toujours les étoiles, on se dit qu'effectivement c'est toujours la gaieté, ceci ira toujours bien. Mais lorsqu'on va dans une maison de deuil, c'est là qu'on comprend. Que vous savez, la vie que nous savons, c'est notre vie, c'est une vie éphémère. Et qu'un jour, comme le Seigneur l'a déjà dit, il a dit que tu as été tiré de la poussière, tu retournes à la poussière, nous devrons, le corps doit retourner effectivement d'où il a été donc, tiré. Mais pendant le temps de notre pèlerinage, nous devons réellement saisir encore l'occasion, la grâce, les soutiens que le Seigneur, notre Dieu, donne parce qu'il a dit lui-même que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Et si nous sommes perdus, c'est nous-mêmes, parce que le Seigneur, notre Dieu, est venu. Il est venu dans ce monde, il est venu pour donner sa vie pour, pour l'humanité. Donc, chaque homme sur cette terre aussi a reçu aussi la grâce de Dieu. Parce que nous l'avons entendu ensemble avec vous, que la Bible nous a fait part effectivement que c'est le temps de la grâce. Donc c'est le temps où chaque homme sur la terre, d'ailleurs vous pouvez le voir, chaque homme sur la terre a cette possibilité, s'il désire de pouvoir réellement aussi appeler le Seigneur, effectivement, s'approcher de lui et il ne rejette personne. Donc si aujourd'hui l'homme se perd et se garde en ce qu'il est tenté de pouvoir avancer dedans, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu jusqu'à aujourd'hui, encore, à, continue toujours à donner les moyens, il utilise plusieurs moyens, que ce soit par la radio, la télévision, par, par Internet, effectivement, pour que l'homme, même si le cœur est fermé, mais qu'il entende. La parole de Dieu adoucit toujours le cœur. Quand un homme a la bonne volonté dans son intérieur, pouvoir avoir quelque chose de très important, Dieu le lui donne. Et Dieu le donne parce que la parole de Dieu, c'est est pour ça que nous voyons combien il est vraiment un Dieu merveilleusement bon. Satan a enfermé l'homme dans le péché. Il a dit que tous ces hommes ici vont certainement mourir. Mais la Bible dit qu'il est dons gratuit de Dieu. Ça, c'est pas que et toi tu as exigé. Donne-moi de me dire, mais lui, dit lui il te fait un don. Amen. Les dons don gratuit, et, et, et c'est ce que Dieu nous donne. Il dit, le, le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc cela est, est quelque chose que Dieu a, a donné à chaque être humain sur la terre. Parce qu'il faut que nous comprenions très bien tous ce qu'aucun être humain qui est venu sur la terre n'est venu par Satan. Non, messieurs. Parce que Satan ne peut pas créer. Il n'y a qu'un seul qui est le créateur. Alléluia! C'est pour ça que ce qui se passe, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de l'hybridation. Dieu est toujours l'auteur de l'original. C'est nécessaire que nous comprenions que lui qui a. Parce que la, la création, c'est comme, vous savez, la naissance. Vous, vous mettez au monde parce que vous avez eu à pouvoir aimer. Puis bon, c'est l'amour que vous voulez. Vous priez, vous dites, Seigneur, je veux avoir un bébé, c'est le fruit de votre amour. Amen. Donc, cest à que quand vous mettez un bébé au monde, une véritable mère ne peut même pas étrangler son bébé. Donc, quand il est met au monde, il, il en prend soin, il le tient parce qu'il a désiré, dit, mais c'est mon bébé. Donc, il, et ce bébé est venu de moi, en fait, parce que je, je l'ai mis au monde, effectivement, il était dans mon ventre, il est sorti, maintenant, je peux tenir mon bébé. Parce que quand il était dans ton ventre, vous n'étiez pas en communion. Il était là, évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant C'est que quand il sort maintenant, tu es en communion avec lui. Tu peux parler avec lui, effectivement, tu peux même le toucher, parce que c'est ton bébé à toi. Alors, c'est comme cela. La création, c'est un acte d'amour, en fait. Dieu ne peut pas crier pour détruire. C'est pour ça que l'homme, lorsque Dieu l'a crié, ce n'était pas pour qu'il puisse mourir. Mais comme vous le savez, que, que cela n'est pas venu par Dieu, c'est venu effectivement par l'ennemi qui a introduit effectivement aussi euh, cette, cette, cette, cette, cette, cette, cette mort effectivement par les euh, effectivement de ce qu'il a eu à pouvoir voir ce qu'on appelle effectivement aussi de, la désobéissance, comme vous le savez, effectivement ce qui s'est passé. Mais vous le savez évidemment. Mais juste pour que nous puissions comprendre qu'effectivement que euh, Dieu, quand il a créé, il a créé l'homme. Et l'homme qu'il a crié, c'était aussi l'objet de son amour. Donc ce n'était pas qu'il puisse crier un homme pour que l'homme puisse mourir. Vous comprenez On nous dit bien dans les saintes écritures que la mort est venue par Adam, pas par Dieu. Oui, c'était écrit comme ça. C'est pour ça que, bon, belle, que, que la vie est venue par Jésus-Christ. le les derniers Adams, vous comprenez ça non? Donc alors, nous devons comprendre qu'effectivement, que tout être humain sur la terre, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Même l'homme le plus mauvais que vous puissiez remarquer, qui est le plus méchant sur la terre, qui fait des dégâts sur la terre, cet homme là, il est aussi aimé par Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas créé mauvais. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que Amen. le Seigneur, notre Dieu, nous dit dans les scènes d'Écriture. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Elle dit que c'est Matthieu, je pense, au chapitre 5. Je pense que c'est cela, c'est Matthieu, chapitre 5. Oui, je crois que c'est Matthieu, chapitre 5. Ou oh, oh, oh, oh, il ne fait par de cela, de Matthieu au chapitre 5, et il nous dit ici, à partir du verset, euh, euh, euh, euh, euh, verset, euh, verset 43, Matthieu 5, 43, il dit, Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Vous entendez cela ah, c'est bon ça. C'est merveilleux ça. Quand Dieu lui-même entre en scène, Amen. les choses changent. Sont... Vous avez appris qu'il qu a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, moi, okay. <rire> moi je vous dis... <rire> Euh, ah, que son nom soit béni. Ah, oui. Vous voyez, il dit, mais moi, il dit, mais vous avez appris, mais moi je vous dis, mais lui, le moi, là, c'est qui okay, okay, okay, okay. Ah. C'est extraordinaire que <rire> ces gens qui le regardaient, parce qu'il dit, mais il dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Vous vous souvenez Jean 8, et ces gens-là, les juifs lui disent, mais tu dois être malade, toi. Tu dis que toi, si quelqu'un garde ta parole à toi, qu'il ne verra jamais la mort. Et tu es plus grand que notre père Abraham Amen. Le prophète Abraham, lui, il est mort. Et comment puisque tu peux dire des choses comme ça Vous connaissez, non mais Peut-être les uns ne connaissent pas. Nous allons prendre dans Jean au chapitre 8, puis nous revenons dans Matthieu ici. Il y a des gens au chapitre 8, il dit 10 là. Jean chapitre 8 dit, ah, <coughs> voilà, parce que c'est c'est là, c'est c'est X, c'est c'est voilà, Et Jean chapitre c'est verset 50, je pense que ouais, c'est verset c'est c'est c'est euh, C'est dit, celui qui est des dieux écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. Les Juifs lui répondirent, Nous n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as aussi un démon. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui cherche, qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole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 parce que quand même, nous, nous, nous, nous reconnaissons que notre Seigneur, notre Dieu, nous a donné Abraham. Abraham, vraiment un prophète, c'est vrai. Et il, il est aussi mort, et tous les autres sont morts. Parce qu'Abraham, c'est la sommité quand même. Donc il, il est aussi mort. Et, et toi, de et tous les prophètes sont dit quand même, toi en plus, on ne sait même pas d'où tu viens. Et c'est vrai que tu te mets là à pouvoir dire, mais on ne sait même pas d'où tu viens, effectivement. Et puis dis es-tu plus, plus grand que notre père Abraham c'est comme s'il les avait insultés, est-ce que vous comprenez Mais il a bien dit, hein, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Et, et maintenant il rentre dans cela en disant, mais es-tu plus grand que notre père Abraham Certainement qu'ils avaient la référence d'Abraham. Mais regardez bien ce qu'il leur dit ici. Verset 54, il dit, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais et si je disais que je ne le connais pas, je serais donc semblable à vous un menteur. Moi, je le connais et je garde sa parole. C'est important ça. Il leur dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et puis là, il leur parle pour leur montrer que lui, il garde la parole de son Père. Vous suivez, vous n'avez pas saisi, mais regardez bien. Et puis il dit ici, Abraham, votre père. Celui dont vous me prétendez en disant qu'effectivement, que Abraham est plus grand que notre père, Abraham. Il dit, maintenant maintenant pourquoi Et puisse au moins quelque chose de spirituel, puisse au moins jaillir. Je ne sais pas si vous suivez, frère Sam. Hum. Souvenez-vous de la femme samaritaine, la femme au puits. Et avec ceci, voyez-vous, mettons la femme samaritaine en face de ceci, la femme samaritaine est une femme de mauvaise vie, le Seigneur a commencé à lui parler, elle est passée des choses naturelles aux choses spirituelles, parce que quand le Seigneur lui a posé la question, il dit, va chercher ton mari, alors il dit, je n'ai point de mari. Et puis, il entend qu'en s'en là tu as dit, mais dis, mais dis, mais puisque tu en as eu cinq. Et puis, tout d'un coup, il n'a pas commencé à insulter, mais il a dit, je vois, je vois, je vois quoi, qu'est-ce que tu vois Je vois que tu es un prophète. Amen. Et ici, il les amène à la profondeur, pour leur montrer quelque chose. C'est important, mon frère et ma soeur, des gens qui prétendent être spirituels, voilà. qui prétendent. Il les amène, il n'est pas d'abord, il leur montre la parole effectivement, et puis il n'a pas dit, mais vous parlez d'Abraham, oui. Mais maintenant, Abraham, votre père, vous êtes très bien, il dit, il, dit, il, dit, il, dit, il dit, Abraham, votre père, dont vous prétendez être le vôtre. Parce que vous vous souvenez ce qu'il avait dit, hein? si vraiment Abraham était votre père, en tout cas, vous allez aussi m'aimer. Parce que là, vous cherchez à me tuer. Mais il dit, mais Abraham, cela, il ne l'a pas fait. Vous vous souvenez, non Amen. Oui, parce que, il dit, mais il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Est-ce que vous entendez bien Amen. Écoutez bien. Il dit, votre père Abraham, donc là, quand il était là, on l'a fait sortir, là. Et qu'il marchait avec dit, il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Vous entendez cela <rire> Je relis encore. <rire> oui, il dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il continue en disant, et il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Alors il, il devient malade, mais ce pas possible, mais cet homme, qu'est-ce qu'il raconte Il dit, mais Abraham a tressailli de joie de voir mon jour, mais il a vu cela et, puis même, et il s'est réjoui, maintenant regardez bien. il regardait bien mais il s'est réjoui, les juifs lui disent tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham voilà comment les hommes restent toujours dans les sarnelles en fait on les amène effectivement pour qu'ils comprennent mais quand, quand ils rentrent dans ces domaines là, on doit saisir voyez-vous la différence mon frère entre la sémence et eh oui, c'est ce qu'il y a chaque sémence pour dire selon son espèce c'est nécessaire, c'est important. Regardez bien. Il leur parle effectivement. Et puis, il, leur, il dit, mais les Jules disent, mais tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Donc maintenant, il parle clairement un peu. Hein. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Il est très bien. Avant qu'Abraham fût Mais si, si, il lisait les Écritures. Est-ce que vous voyez, frère C'est pour ça qu'il faut être accroché à la parole de Dieu. Un homme de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu doit toujours se référer aux Écritures. Plus tu lis, le Saint-Esprit te rappellera. Parce que dans les saintes Écritures, il est écrit que quand Moïse a posé la question, à qui ça Mais à ces dieux d'Abraham. C'est Dieu qui est venu me dire, mais si tu es Dieu de ton père, d'Abraham, c'est de vos non Il dit, mais qui leur dirait qu'il m'envoie Alléluia! Il leur dit qu'ils ne m'envoient pas, ça, ça ça doit se connaître. Il dit, mais dis-leur, que le Dieu de vos pères? le Dieu d'Abraham, dit à Jacob, le je suis, le je suis, m'envoie vers vous. Et là, il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia! Donc, c'est lui qui a parlé à Moïse, là! C'est lui qui a parlé à Abraham là. Il a dit, qui ton père est mère." Alléluia. Le voici, oh Jésus. Gloire à Dieu. La vérité était là devant Dieu, frère. Mais il ne voyait pas cela. Que ça ne t'arrive pas, mon frère et ma soeur. Oui. Et c'est celui-là qui nous parle dans Matthieu au chapitre 5. Regardez comme il nous dit. Matthieu au chapitre 5. Mm -hmm. Ah, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu auras ton ennemi. Mais moi, moi je vous dis, parce qu'il est l'auteur de la parole. Oh, que son nom soit béni. Parce que lorsqu'il donne la parole, il prononce la parole, il connaît lui-même la pensée, le pourquoi et dans quel contexte cette parole doit agir, jusqu'à quel point. Et puis le relais se fait. Vous voulez qu'on pense là, ça veut dire que la loi était un pédagogue. Jusqu'à un certain. Et après, il doit y avoir leur relais. La loi en soi n'était pas une finalité. Mais les religieux en ont fait une finalité. C'est pour ça Mais c'est sûr et certain. Ils ne pouvaient pas penser qu'il y ait quelque chose de meilleur. Ah non, parce que pour eux la loi était la meilleure Bien sûr que oui. <rire> oh vous me regardez, vous me dites, mes frère, mes frères et soeurs, c'est comme cela qu'il y pensait, c'est comme ça qu'il vivait. Parce que regardez bien, qu'est-ce que nous revenons dans Matthieu chapitre 5. Regardez ici dans le livre des Hébreux, regardez. Parce que parfois vous pouvez vous poser la question, mais regardez. Et regardez bien. Hébreu, je pense bien. Monsieur, je pense que c'est ça oui. Voilà. Voilà. Ah. Hébreu au chapitre 10, il nous dit, verset 1, la loi, en effet, la loi qui possède, vous entendez cela bien, parce que parfois on la loi qui possède une ombre de bien, déjà la on te le fait savoir, ça possède, c'est une ombre. Vous savez que l'ombre, c'est en fait la réalité déformée. Est-ce que vous comprenez C'est ça en fait. Hein? C'est la réalité déformée. Alors quand vous avez quelque chose de déformé, vous ne serez jamais dans la réalité. Est-ce que vous comprenez Regardez bien. Il faut que vous quittiez l'ombre oui, oui. pour avancer jusqu'à ce que vous atteignez. Mais si vous restez dans l'ombre, jamais vous n'aurez la réalité. C'est ça, la loi. Parce qu'on a dit qu'on ne juge pas pour les faits de tout ça. Je vais continuer. Et dire, bah, tout cela a été quoi L'ombre. Vous suivez Regardez bien. Il dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, écoutez bien encore, et non quoi L'exacte représentation de choses. Qu'est-ce que vous suivez <rire> Et puis il dit, ne peut jamais. Jamais, on dit bien jamais. Écoutez bien, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement euh, chaque année, amener où c'est, qui ça, les assistants, où c'est À la perfection. Okay, okay. Parfait. Donc, euh, vous pouvez y être là-dedans et offrir tous les sacrifices. Je ne sais pas si vous comprenez encore, offrir tous les sacrifices, parce que parfois vous, vous êtes posé la question, mais pourquoi on dit ça Mais offrir tous les sacrifices par que vous pouviez offrir jamais vous ne montrez dans la présence, de Dieu. Parce que tout ce qui était fait, c'était une ombre. Or, ce que Dieu voulait, c'est une chose réelle. Est-ce que vous comprenez il dit, l'ombre, écoutez bien, il dit, mais, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit et comme, je c'est là il dit, pardon, autrement, 22 n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché, ça vous comprenez, non Mais les souvenirs de péché renouvelés chaque année par ces sacrifices, car, écoutez bien, il est impossible que les sangs de taureaux et des boucs puissent ôter les péchés. Vous pouvez vous laver avec 100 000 litres de, et c pas moi, de, de, de sang de taureaux et tout ça, tout ça. Vous êtes toujours ce pécheur-là. C'est ça en fait, c'est ce que la loi recommandait et demandait. Alors, voyez-vous en fait, les théologiens, les, les religieux... Pour c'était effectivement la définition. On va dire que c'est la chose que nous devons avoir. Avec ça, on va voir Dieu. Mais or, quand Dieu a donné cela à Moïse, lui, il savait. Il savait, mon frère et ma soeur, il savait très bien que c'était pour une durée. Le problème, c'est lui-ci, frère. Aussi longtemps que nous sommes un religieux charnel, on ne peut pas comprendre, connaître les choses de Dieu. Ah oui, et vous le croyez Amen. Jean chapitre 3. Amen. Mm -hmm. Il dit, mais si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir ni comprendre les choses qui appartiennent à Dieu. Or, la parole est Dieu et la parole est des dieux. Tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Parce que quand tu es né de Dieu, alors tu rentres maintenant dans un domaine où Dieu maintenant te révèle ses secrets. Il a voilà. caché ces choses aux sages, aux intelligents, et a révélé aux enfants. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement que... Et les prophètes, maintenant comprenez très bien, les prophètes, et les saints qui ont vécu dans les temps passés, Ils savaient très bien. C'est une période... Parce qu'il y a quelque chose de très important qu'on attend. C'est pour ça que Jacob priait en disant que jusqu'à ce que le chilo vienne. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, frère. Dieu ne peut pas laisser les saints sous ceux qui les servent, effectivement, comme étant ignorants. Non, monsieur. Vous savez quand même d'Abraham, non Il attendait une cité dont Dieu était l'architecte. C'est que dans les temps où il était déjà, vous comprenez Ce qui veut dire que Dieu révèle à ses hommes. Parce que nous, et je pense qu'il a beaucoup de gens comprennent mal ce que c'est que la foi. <rire> la foi n'est pas l'aveuglement. On, on marche à l'aveuglette, on dit comme ça, comme ça avec Dieu. Non, non, non, non, non, non, non, non. Non, monsieur, c'est que quelque part, vous avez mal, mal, mal compris et saisi les choses. Oui, c'est toujours ça. Et ben, <rire> et, euh, comment m'expliquerez-vous, évidemment, avec... Euh, bon, je ne sais pas rentrer dedans, parce que j'aurais vu dans Matthieu chapitre 5, pour que l'on puisse en vivre. Fin de 41. Ah, c'est toujours comme ça, la semaine. Dimanche, au moins, on a le temps. Comment m'expliquez-vous que Joseph amène ses enfants vers un aveugle Oui, un homme aveugle qui ne voyait pas bien. Et qui est venu pour pouvoir l'aider en plaçant les enfants dans la bonne disposition selon la coutume, selon la façon de faire l'aîné à droite toujours pour la bénédiction et les seconds à gauche. Et cet homme ne voyait pas. Il ne voyait rien du tout, il ne voyait pas bien de Et puis on a placé là les, les, les enfants. Cet homme-là était un prophète de Dieu. Oui, ce n'est pas un jeu qu'on puisse être spirituel je suis non, on l'est vraiment et quand on l'est, alors Dieu Dieu, Dieu travaille il, il te, mais c'est vrai frère et c'est pour ça que l'enfant, le fils il pose comme ça, tout d'un coup le papa fait comme ça vous savez que Joseph n'était pas content il dit papa pas comme ça parce qu'il dit mais non ça c'est l'aîné, tu dois poser ta main là dessus il dit pas comme ça père il, il veut prendre la main de papa, ramener ici Papa aveugle, il dit, je veux t'aider. C'est un prophète de Dieu. Oui, mon frère, Dieu prend ses serviteurs, il les amène dans la hauteur. Je, je voudrais lire que, vous savez, frères et sœurs, vous voyez, est-ce que vous comprenez pourquoi ces hommes, bon, d'abord, terminons ici. Regardez, et alors, vous, vous comprenez que, quand il a mis ses mains comme ça, l'enfant s'est fâché et dit, papa, pas comme ça, remets les mains comme ça. Qu'est-ce que le papa a dit Aveugle, hein? il dit, mais papa, tu t'es trompé. Hein? Ici, c'est le second. Il s'est approché la main gauche à l'aîné. Il dit, mon fils, je le sais. Oh frère, je vois que ça, ça a porté une, un respect. Parce que papa, puis le fils dit, mais je peux conduire mon père, je peux donner les autres, effectivement. Non, même s'il ne dit rien, il sait ce qu'il fait. Puis il dit, mais je le sais, mon fils. L'enfant restait respectueux parce que c'était Dieu Amen. dans l'ombre, monsieur. Quand Dieu s'est saisi de vous, les choses changent. Amen. Il dit Je sais ce qu'ils seront dans l'avenir. Vous, tu dis Toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. C'est pour ça que le Seigneur notre Dieu a aimé Joseph. Vous connaissez cela, non Joseph, il dit certainement, il dit à ce fait, il dit, mais Dieu, Dieu vous fera sortir d'ici. D'où lui venait cette assurance, mon frère Oui, monsieur, oui, madame. Comment pouvait-il Parce que ça, c'est la foi, non Moi, vous êtes tellement sûr de cela. Il dit, je sais que le Seigneur, notre Dieu, vous fera sortir de cet endroit. Et pourtant, il venait d'entrer. Et puis il leur dit, mais quand vous partirez, il était certain de cela, qu'ils partiront de là. N'oubliez pas mes eaux. Hum, Emporter mes eaux loin d'ici. C'est nécessaire, frère, que nous comprenions que nous ne sommes pas en train de former ou fabriquer une religion. Hein, ma soeur et mon frère, parce que souvent vous vous, vous, vous donnez... C'est vrai, c'est important, ce n'est pas un lieu de, de jeu, un lieu d'amusement. Non, il y a d'autres endroits où vous pouvez aller vous amuser si vous le souhaitez. Mais ici, nous sommes sérieux, parce que nous préparons notre âme pour notre destination. C'est valable pour tout un chacun de vous. Vous devez réaliser que c'est sérieux, en fait. On ne veut pas ici pour qu'on on, on puisse euh, agir ou faire ce que nous nous semblons. ce qui nous semble bon. Vous vous détruisez vous-même. Bon, nous revenons. Dieu, Seigneur notre Dieu, ne désire pas la mort des hommes. Pourquoi comme l'Écriture le dit, Dieu a tant aimé le monde. Il dit il vous a été dit que tu aimeras ton prochain. C'est un plaisir d'aimer son prochain. C'est lui qui te comprend. C'est lui qui est avec toi. De l'aimer et alors, il dit, tu haïras donc ton ennemi. D'ailleurs, même, on a dit même, œil pour œil, don pour Et puis, il nous dit, Matthieu 5, il dit, mais moi, ici, je vous dis. Mais toi qui nous parles, qui nous dis cela, mais es-tu donc de pouvoir nous dire ainsi Parce que les choses ont été dites de telle sorte ici. Il dit, mais, mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Écoutez bien. Hein? Bénissez ceux qui vous maudissent. Ah. Faites donc du bien à ceux qui vous... Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous... Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre. Ça veut dire, Amen. vous allez comprendre dans la suite. Il dit, bien, il dit, il dit, il, dit mais, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Alors, il dit bien, moi je vous dis. Et à qui est-ce qu'il s'adresse Aux religieux. Je ne pense pas. Non, non, non, vous allez le voir. Non, vous allez comprendre pourquoi ce moi je vous dis là est très important. Il dit, mais moi je vous dis, moi je vous dis. C'était dit comme ça, mais moi ici, je vous dis. Il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, je dit encore, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On ne prie pas pour eux pour qu'ils puissent mourir, on prie pour que le Seigneur le protège, pour que le Seigneur soutienne ceux-là qui vous persécutent, ceux-là qui vous maudissent, là, ceux-là que vous détestent même, quand, quand vous parlez, il ne veut même pas te regarder. Ah oui, si tu parles, il tourne le regard pour que tout le monde voit qu'il n'est pas content de toi. Je prie pour la personne. Et il continue bien ici, il dit, écoutez bien, verset 45, Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Les religieux ne sont pas fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il dit que afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc il faut prier pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent et tout ça, aimez vos ennemis. Vous suivez Amen. Et alors là, il nous dit enfin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que si je suis fils de Dieu, en tout cas, je ne peux pas prier pour la mort même de celui qui me déteste. Je ne peux pas dire, en tout cas, je ne supporte pas ce frère. Je ne supporte pas cette soeur je ne supporte même pas de pouvoir la voir et tout ça, c'est que cette soeur ne m'aime pas, ou ce frère ne m'aime pas il est toujours mon ennemi ainsi est-ce que vous comprenez bien que ce soit même que la personne vous déteste est-ce que vous comprenez c'est à dire que pour que nous nous comprenions bien parce qu'il ne faut pas se tromper soi-même est-ce que vous comprenez il ne faut pas vous tromper vous-même parce que vous n'allez pas aller plus loin si donc nous sommes fils de Dieu ce qui veut dire qu'on ne fait pas des efforts pour aimer quelqu'un qui nous déteste en se disant maintenant je vais faire un effort je ne supporte pas celui-là maintenant je fais un effort cela veut dire qu'effectivement que tu n'es pas encore né de nouveau est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. À ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés, non pas par la volonté de l'homme de la chair, mais par la volonté donc de Dieu. Donc, ce qui veut dire que pour que toi tu deviennes fils et fille de Dieu, il faut naître des dieux. Allez, pour naître de Dieu, il faut donc mourir, comme on entendu, hein Qu'on meurt au chaud de ce monde, et alors on est maintenant une nouvelle création. Alors, sœur, frère, si tu marches avec une haine contre ton frère ou contre ta sœur, et chaque fois, je te Seigneur, je vais prier pour que cette haine dans mon cœur puisse s'en aller, c'est que tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Tu dois être capable, hein. Et quand tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te déteste, tu les serres dans tes bras. Oui, monsieur. Oui, madame. Tu les sers dans tes bras et tu, tu veux lui faire beaucoup plus. Et ce que je vous dis, c'est 100% vrai. Tu, les, tu veux lui faire beaucoup plus de bien. Et oui, oui, oui. Quand on arrive à ce point la soeur, frère, ce que vous avez expérimenté, quelque chose de tout à fait différent. Autrement, vous vous mettez à genoux, vous priez, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Effectivement, mon cœur ne supporte pas telle personne. C'est que ce que vous avez besoin, ce que vous devez mourir, et vraiment l'accepter, lui. Vous ne l'avez pas accepté, c'était dans la conscience. Mais à l'intérieur, Christ n'est pas là-dedans. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit. Moi, je vous dis, qui vous dit Mais s'il est dans la parole de Dieu est-ce que vous comprenez? Amen. À qui s'adresse mon frère et ma soeur? À ceux qui sont fils de Dieu. Amen. Parce qu'un fils de Dieu, maintenant le Père lui révèle maintenant pourquoi il lui demande de pouvoir faire ça. Parce que le, les autres ne peuvent pas le faire. Mais toi, tu es un fils. Puisque tu es un fils sur la nature de ton Père, ton Père est le Créateur qui a créé tout le monde. Donc il aime les hommes. Si voilà, il Si cet homme est devenu méchant, ce n'est pas lui qui l'a voulu. Amen. Mais ce n'est pas quelque part un esprit mauvais là derrière. Amen. Si demain il est délivré, il sera ton frère. Est-ce que vous saisissez, frère Amen. Amen. Alléluia C'est nécessaire, mon frère. Amen. La Bible dit Mais pour l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. On doit vous laisser la baisse, vous devez le savoir. Mais regardez-vous, frère. Je suis pour te passer ici. Oh, alléluia, gloire à Dieu. On voit comment je suis pour te passer là. Et quand tu parles, tu ne me pas jamais la vérité, frère et soeur. Dans, dans, dans les cieux, n'entrez pas tous les chiens. Il n'y a pas de chiens. Dieu n'est pas un boire. C'est maintenant que le Seigneur veut te sanctifier. Sanctifie-le pas. Ta vérité, ta parole est. Tu en as besoin, mon frère, d'être sanctifié, d'être nettoyé, dès que Dieu enlève cette racine d'amertume, de haine au-dedans de toi. C'est ce qu'il est en train de faire pour toi, mais tu résistes. Amen. Amen. Tu te fais une religion à toi-même, comme Adam, comme il s'est couvert de, de feuilles, effectivement. C'est sa religion. C'est toi qui te fais une religion. Tu te couvres de feuilles, effectivement. Tu te fais juste toi-même, effectivement. Alors que devant Dieu, tu es suyé. Les autres peuvent te céder, mais moi, je vous dis. Amen. Mais dis à qui À toi. Amen. Qui es-tu toi-même Parce que tu es un fils. Amen. Tu es une fille de Dieu. Donc amen. tout ça t'appartient. Tu as la nature de tomber comme ça divine. Puissance. Puissance. Amen, amen. Nous avons donné tout ce qui contribue à quoi À la piété. Enfin, que par elle, nous devenons participants à la nature divine. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma soeur. Fini les théâtre. Mais je veux rentrer dans notre possession. Amen. Nous sommes fils et filles de Dieu. L'amour peut être vrai, la joie est vraie. Oui, on ne peut pas être double. J'ai dit je, je t'aime, puis dit mais qu'il puisse en aller, qu'il meure. Non! C est, c est, je ne sais pas, frères et sœurs, parce qu'il faut que, nous, que ces choses puissent se trouver en nous. C'est pour ça que je comptais. Il dit, mais, il dit, mais il vous a été dit, écoutez bien, dit, mais, mais moi je vous dis, je vous dis, vous, aimez, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que quelqu'un qui te maudit ne pourra jamais te bénir. C'est nécessaire. C'est important qu'on puisse comprendre cela. C'est nécessaire d'entendre cela et de comprendre. Oui, parce que, il y aura des gens qui vont vous critiquer. Il y aura des gens qui vont vous acheter. Vous avez des frères qui sont assis et qui vous vont regarder mais courses toujours, tu m'intéresses. En fait, c'est pas... Même si vous, vous réalisez qu'ils sont comme ça, qu'ils ne, ils ne qu vous écoutent pas. Mais c'est vrai, frère, et sœurs. Mais vous, vous priez simplement pour la personne. Vous entendrez cette main que, oui, telle personne a parlé du mal de vous. Et quand vous entendez ce que vous allez faire, effectivement. La parole doit revenir, c'est pour cela que il nous est toujours nécessaire de pouvoir vraiment... Et comme Ray si Sil a prié, il dit « Seigneur, nous voulons nous... » Moi aussi, moi aussi, moi je suis aussi ancien enseigné. Oui, oui, je vous dis la vérité. Et nous voulons nous asseoir à tes pieds pour apprendre. Mais, frère, mais si nous nous écoutons des fables et des aventures et tout ça, comment pouvons-nous arriver à pouvoir atteindre cette transformation ce changement vous, vous aimez courir à gauche à droite à l'écouter x y z et ceci, qui fait et puis après et puis le problème c'est que quand vous écoutez c'est bien mais maintenant le mélange commence à pouvoir venir ah oui maintenant quand ça vous poser la question est-ce que est que vous savez quand déjà vous commencez à pouvoir comme vous poser des questions il y a un problème quelque part oui. je suis certain parce que nous avons besoin de pouvoir entendre la chose qui nous amène à ce que nous puissions réaliser qui nous sommes et ce que nous sommes appelés à pouvoir être et faire. Nous ne sommes pas dans une association, pas du tout. Nous sommes dans la maison du Seigneur ou comme la Bible dit aussi une maison de correction. Donc, euh, Dieu nous montre effectivement ce que nous devons Amen. être comment est ce que les choses doivent aussi se faire pour que nous puissions nous aligner de la bonne manière. Maintenant, écoutez bien. Ici, il nous dit, il dit, verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est donc dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants. » On est cela. « Il fait son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Le publicain n'agisse-t-il pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Le païen n'agisse-t-il pas de même Et puis il dit Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc nous comprenons que la loi ne peut pas amener l'assistant à la perfection. Tant que, tant que nous disons que je l'ai fais parce que la Bible l'a dit, je l'ai fait parce que la loi l'a dit, je l'ai fait effectivement, effectivement, en fait vous n'êtes pas dedans, vous faites parce que vous vous sentez obligé. Alors, la loi nous a gardés comme ça jusqu'à un certain moment. Alors, lorsque la foi est venue, alors les choses ont changé. Parce que c'est lui qui devait venir, devait faire en sorte qu'effectivement que l'homme passe de cet état de charnel à cet état de spirituel. C'est pour ça qu'il a introduit la nouvelle naissance. C'est-à-dire que toi qui es né de nouveau, ta façon à toi de pouvoir comprendre et voir les choses est tout à fait différente. Ah oui, tu ne peux pas penser effectivement comme l'homme charnel, l'homme naturel. Bien qu'on soit des hommes naturels, mais on ne peut pas continuer Dans les choses naturelles, effectivement, on peut penser naturellement. Parce qu'on va faire les différences, frère et soeur. Étant naturel, on pense naturel. Quand on va faire des courses. Quand on va aux études, on doit étudier, on doit être. Bien sûr, mais quand maintenant ça entre dans le domaine spirituel, les choses changent. On reprend, c'est comme, frères et sœurs, comme on, on, on l'explique en disant qu'une euh, personne peut jouer trois rôles. C'est vrai, non donc, quand il est employé dans, dans, dans la société, il ne peut pas être autre chose qu'employé. Est-ce que vous comprenez Il ne peut pas dire, non, en tout cas, moi, euh, je, je, suis, je suis, par exemple, un pasteur, mais ici, comme je suis au service, je dois quand même être pasteur pour prêcher à tout le monde. Ici, non. là, tu es un employé, tu, exemple, tu es un mécanicien, tu dois serrer les boulons, tu serres les boulons. Est-ce que vous comprenez Mais quand tu termines ton travail de serrer les boulons ici, tu rentres là-bas, tu peux maintenant être pasteur et prêcher. Et les rôles, tu peux les jouer parfaitement. Est-ce que vous comprenez Là, c'est le travail très de avoir l'intelligence pour savoir comment. Tu ne vas pas dire, non, Seigneur, visse les boulons pour moi, quand même. Est-ce que vous comprenez Tu dois savoir comment visser les boulons. C'est comme tu dis, bon, « Frère, on va, on va, on va t'apprendre comment visser le boulon. Non, »« Non, non, ça va, je prierai, Dieu me montrera comment tu visser le boulon. »« quand même. » Ça demande de prier pour visser le boulon. Est-ce que vous comprenez Parce que parfois, vous priez pour une il ne faut pas prier. C'est quand même une chose de dit Mais les boulons se vise comme ça. »« Non, je vais prier pour que Dieu me montre comment visser le boulon. » Non, toi tu es mécanicien là, on dit mais vis comme ça, vis comme ça. Non, tu ne peux pas me montrer, Dieu doit m'enseigner. C'est un exemple que je te donne. Non, non, tu vas à l'école, tu vas à un enseignement pour t'enseigner. Mais quand tu viens maintenant dans les choses qui se concernent Dieu, les choses changent. Ah tu sais qu'ici, c'est Dieu qui doit me conduire. C'est pour ça qu'un fils de Dieu, ce n'est pas un religieux, il est équilibré. Dieu, tu es dans l'équilibre, parce que tu dans cette enveloppe ici il y a l'équilibre qui doit être là. Amen. Quand c'est spirituel, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Quand c'est naturel, c'est ça qu'il faut faire. Amen. Donc il faut que... non, oh, C'est important mon frère et ma soeur. cest dit que nous, nous comprenons, frère, que la dimension dans laquelle Dieu nous place, c'est que nous devons être un homme spirituel dans toutes choses. Mais quand il faut être naturel à un certain moment, eh ben, nous devenons aussi naturels à ce moment-là. C'est ainsi que nous terminons par là. Comme l'Écriture le dit dans Corinthiens, Corinthien, il dit, <rire> l'amour... Vous connaissez, non Nous le répétons souvent, mais je ne sais pas si vous comprenez pour quelle raison, mais il nous dit ceci, c'est qui que l'amour ne soupçonne pour le mal, l'amour ne fait pas ceci de malhonnête, l'amour ne fait pas ceci. De... Pour quelle raison mon frère et ma soeur Parce que vous êtes passé en fait du stade de religieux charnel à un stade de fils et filles de Dieu. Et quand Dieu maintenant couronne cela, que pour pouvoir vous témoigner, vous êtes maintenant fils et filles de Dieu, mais il est fait par le baptême du Saint-Esprit. Parce que si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas clamer d'être un fils de Dieu. Parce que je vous pose la question. Je vais terminer. Avez-vous déjà vu un bébé qui est né et qui ne crie pas et qui ne pleure pas? S'il est né, et qui ne crie pas, qui ne parle pas, ou qui, parle, ou qui, ou qui ne bouge pas, qui ne qui, qui pleure pas. Je crois que vous les sœurs qui, qui avez mis au monde, vous avez déjà remarqué que quand un enfant sort du ventre de sa mère et qu'il ne pleure pas, qu'est-ce que la sage femme ou le médecin fait Voilà les mamans qui ont mis au monde. On fait quoi on tape. Pourquoi on tape Voilà. C'est pas moi qui dis, les mamans ont répondu. Et c'est ça, vous en vrai. Pourquoi on tape parce que c'est pour voir s'il est mort ou vivant. Hein. C'est vrai mon frère. Et moi vous le savez non C'est bien de mettre au monde mais il faut qu'il soit vivant. Okay, okay, okay, okay. Donc tu es né de Dieu, il n'y a pas la vie dedans. Amen. Frère, Amen. Dieu ne met quand même pas des bibébés au monde. Hein. Frère, Amen. Dieu met des vivants. Amen. Parce que c'était un Amen. Dieu vivant. Amen. Donc quand tu es né de Dieu... Tu vas aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit Oui frère, Alléluia Gloire au Seigneur Il est parfait mon frère C'est pour ça que tu soupires Seigneur je le veux, mais c'est pour toi Tu n'es pas un bébé né mort Non, un bébé vivant Donc la vie de ton père dédans. C'est ça mon frère, c'est pour ça C'est pour ça qu'on ne peut pas faire les efforts il me, il me déteste, je dois, je dois l'aimer Non, tu l'aimes naturellement parce que c'est déjà en toi. C'est pour ça que vous voyez que nous avons parlé de justification, sanctification, toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Et Dieu te bénisse C'est important. Jusqu'à ce que Seigneur, un fils de Dieu soupire. Seigneur, Seigneur. Mais pourquoi tu cries? Mais je le veux. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide quelque part. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu as fait la promesse. Amen. Mais quelle promesse, dit, mais tu as dit que tu le à ton esprit, mais tu, tu partiras, tu reviendras pour habiter où En nous. C'est comme ça qu'il a prié tantôt. J'ai entendu. Amen. Pour ça, dit il dit, mais Christ en vous, Christ en nous, l'espérance de là. Je termine, est que, est que, mais comment est-ce que Christ entre en nous justification, il n'est pas encore là. Vous aussi fait non c'est un travail où on nettoie dedans. Ah, maintenant, c'est comme hein? les parvis, les lieux saints. Dans les parvis, vous ne le trouvez pas. Dans le lieu saint, il n'y a que les pères de propositions, tout ça, le, tel est pas fait, il n'y a, a, a pas là. Mais quand vous dépassez les rideaux dans le lieu très saints, ah, alors là, vous le trouvez. Amen. Alors on ne reste pas seulement dans les parvis. Passez dans les lieux saints. Ne restez pas seulement dans le lieu saint. Et puis vous entrez dans le lieu très saint. Alors vous l'avez. C'est ça mon frère. C'est ça ma soeur. Quand il est en toi, lorsque le Saint-Esprit est à toi, et c'est fini. Là, il a marqué de son saut. Peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que les démons peuvent dire, toi, ton chemin à toi est déjà tracé. Pourquoi c'est tracé Parce que tu es retourné là où tu devais être. C'est pour ça qu'il dit Moi, je vous dis, c'est à vous. Le tu Seigneur sais, ne va pas parler aux cochons ni aux païens. Non, non, non, non. Il parle aux fils et filles de Dieu. Il dit Mais en fait, vous soyez fils de votre père qui est dans les cieux. Donc, je vous parle, vous avez la capacité d'aimer ces gens-là. Parce que votre père était amour. Dieu est amour. Et si amour est en vous, où est le frère Nathan ah, si, il est là. Vous connaissez son, son, son chanson là. Il s'est encore comme. Comparable. C'est comme ça qu'il chante. Amour, c'est ça, non Tu vas nous chanter encore cet amour, non Il eh, est incomparable. Je ne sais pas, il a sa façon de chanter. Mais bon, on l'aime quand même. Mmh, c'est très vrai. Hein. C'est cela, mon frère et ma soeur. Dieu est amour. Je termine. Si l'amour est en vous, vous avez la paix avec tout le monde. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous trouveront pas dans ce qu'ils font, parce que vous, vous étiez toujours dans... C'est vrai, ils vont vous critiquer, vous ne critiquez personne. C'est à ce moment-là qu'ils sont jugés eux-mêmes. Alors que l'amour de Dieu et que la paix du Seigneur soit dans notre cœur.